Bah, du frein, une un d'un frein, c'est un de diamètre. Vu que j'ai déménagé, j'étais déjà préfondu pour simplifier le transport. J'ai pris là-dedans. Première fente au coin. Bah, j'ai un coin métal là, j'ai un coin de bois qui bat par là, il va avoir un autre plus loin. Quoi. Première fente au coin. Euh, pour diminuer. Deuxième fente, après la justement au départoir. Pour euh, me rapprocher vraiment au plus près de ce que je veux avoir. Mise sur cette autre tracé. Donc là, on voit le tracé, là, il est là. De, là, hop, de, de ma pièce, écarissage donc avec la doigt la bras. J'ai essayé d'écarrir aussi vraiment en... dans sur la finition plutôt que faire comme je fais habituellement de faire bah, ce qu'on a retrouvé sur les poutres romaines qui ont une finition qui est très très brute et assez inclinée. Donc là, là encore, j'ai un peu trop mes mauvaises habitudes de comment moi je travaille où je suis un peu plus pareil au fil. Mais euh, la finition romaine est beaucoup plus bah, avec la hache comme ça qui arrive, euh, comme on voit bien, euh, beaucoup plus inclinée de ce qu'on a retrouvé, donc j'essaie de, de faire ça, juste, ça se fait très bien juste pendant mon étude donc là justement bah, pareil donc les deux premiers bras euh, calibrés, donc, si je zoome justement cette finition qu'on a retrouvée sur les pièces romaines on la voit bien très très marquée comme ça, avec un bon, là, vu que c'est des petites pièces c'est moins flagrant que sur les grosses pièces qu'on retrouve qui sont là les 30-30 des trucs comme ça, c'est vraiment ce style là, là où une finition médiévale on aura une trace beaucoup plus parallèle en général là toujours les bras, après euh, calibrage au, au rabot pour avoir du coup la, la conicité euh, en queue de billard des, euh, des bras euh, là et donc après bah, les deux bras euh, rabotés calibrés en queue de billard comme il se doit, alors j'ai pas pris de photo de quand j'ai taillé les demi-cercles mais c'était assez euh, assez direct tracé, il bah, y en a encore un du coup qui est tracé que j'ai pas taillé, en ai après refaire un autre en rab qui est tracé, pas taillé. et après bah, c'est assez direct au ciseau à bois, il n'y a pas de, pas vraiment de surprise là-dessus. Et donc là, les deux bras finis, avec les outils utilisés pour les faire, donc bon, un élément classique, j'ai utilisé pour euh, tronçonner en deux, la bille longue, mais sinon bah, c'est la de la bras et, et le rabot. Quoi. Là. Et donc là, bah, ça c'est la culasse mobile, donc pareil, même socle de freine, là beaucoup plus gros, même principe, tracé, clamosé, et là bah, pareil, écarissage, donc on voit bien en taille du dégrossi, euh, on revoit bien, et normalement on va avoir hop, en taille, normalement j'ai fait une vidéo je crois sur l'autre face, puis bon, en taille après finition. Puis, hop. Euh, donc la finition justement, euh, bah, on va le voir dans la vidéo, mais beaucoup plus on va dire entre guillemets à la médiévale. Euh, j'ai opté pour ça, pour essayer de rendre une, une, une finition beaucoup plus propre à l'écarissage, pour avoir le minimum de travail derrière au rabot. à du, du gros, hein J'ai autant de, de pertes en matière, enfin autant de gros ouvertes très marquées, vu que je pars surtout à la base d'un plan fondu et que je voulais orienter la pièce de bois vraiment d'une manière assez précise pour limiter les déformations au maximum dans l'idée. Que en fait, les déformations soient celles qui m'arrange en cas de, de retrait une fois qu'elle sera mise en place. C'est pour ça que les entailles assez conséquentes. dégrosser. Première première entaille pour couper la solution à, à montrer trait. Trait qu'on voit juste là et tracé là et donc après je viens nous rapprocher du trait euh, au maximum et c'est là justement la finition romaine en gros c'est ils font leur finition comme ça des bâtiments enfin de toutes les pièces que les vois retrouvent en fouille c'est assez entre les plus brut et une finition comme ça en reculant où on, ils vont arriver sur la plomb Très propre, enfin, très propre petite hypothèse que j'ai c'est qu'on voit les l'âge qu'on trouve chez les romans fouilles, donc ben, il y a ces dolabras qui sont on dit, des plus mais assez particulières mais les autres H lambda qu'on va trouver, elles ont des tranchants qui dépassent quasiment jamais les 10 cm donc en effet si on se retrouve sur des très grosses sections avec arrière ce qui est le cas de beaucoup de bâtiments romains avec des grosses pièces de bois euh, c'est vrai que c'est un peu compliqué de faire une finition où on vient parallèle au tranchant du dessus enfin ça se fait très bien mais c'est vrai que c'est pas toujours plus efficace voilà. c'est une justification qui peut justifier l'utilisation de cette solution de finition dans leurs habitudes de construction. Après c'est une hypothèse et c'est pas non plus une règle, je pense, pas tout une règle générale, c'est juste une remarque, on va dire. Les deux dernières minutes, ça va être vraiment du. vu qu'il y avait une recherche, comme je dis, pour cette pièce qui est en fait comme une glissière de tiroir, avec vraiment un gros degré de précision. Euh, sur la fin, c'est vraiment de la, la recherche de micro copeaux pour vraiment euh, approcher au maximum du, du rendu. Après, hop, donc les deux faces, les deux premières faces finies. On fait un quart de tour. Là, justement, étant donné la matière que j'avais, j'ai tenté et ça l'a très bien fait. Donc j'ai carré une face ici là, en dessous normalement. Et là, euh, j'ai opté de donc, couper la fibre en dos au milieu pour prendre un peu moins de risque et après de fendre en fait directement pour sortir un gros copeau. Et du coup cela, ça me permet d'avoir une pièce de bois qui est beaucoup plus réutilisable qu'un qu petit copeau de finition. C'est pas c'est vraiment une économie de matière, et un plaisir de le faire. Quoi. Donc ça me permet de sortir un seul gros copeau de fente. Pour gagner du temps un peu, mais surtout avoir un copeau plus réexploitable qui peut servir à faire des manches ou d'autres choses. Quoi. Vu que ça reste du frein plutôt de très haute qualité, mine de rien, C'est un peu mal au cœur de la couper en tout petit bout. Donc là, la pièce finie. Et après, bah, je viens du coup raboter la pièce. Euh, pour. Euh, pour bah, comme il, comme j'ai expliqué dans l'autre vidéo, c'est vraiment pour coller au maximum. Vu que j'ai pas fait toutes les autres pièces et que les autres sont taillées à, à une section précise. J'étais obligé de m'adapter à ça. Et donc d'avoir pouvoir travailler une face comme les plans et comme les autres euh, intervenants. Donc je me suis retrouvé à raboter là où je pense que sinon une finition écarrée aurait largement suffi euh, avec un écartable. Et du coup, pareil, j'aurais fait un écartable aussi. J'ai fait un écarissage propre par rapport à mon calibrage pour pouvoir le raboter facilement, mais je n'ai pas fait un écarissage propre pour le laisser non plus une face écarée. Après, c'est des choix un peu de nuances de finition. Donc, euh, rabotage. Donc, le, vu que ça laisse du rabotage, de pièces de charpente. Mon rabot romain, je l'ai calibré beaucoup plus en rabot de finition euh, et pas en rabot de dégrossi. Et donc là, c'est pour ça que j'utilise pas un rabot romain. Donc là, c'est un rabot germanique, mais c'est un rabot... Euh, Là-dessus, ils n'ont pas évolué, c'est le même principe mais qui du coup a un fer et des lumières qui lui est fait pour faire du dégrossi. Là où le rabot romain métal, je lui ai fait une semelle de finition, je ne sais pas comment ils étaient faits les rabots historiques romains, parce qu'ils bah, sont trop rouillés, et euh, puis je n'ai pas pu en avoir assez entre les mains pour euh, les relever, pour savoir si c'est un rabot de finition ou de dégrossi, mais j'aurais tendance à supposer qu'on sait qu'ils avaient des rabots axiomés le de bois, des rabots axiomés de métal, qu'un rabot axiomé le métal c'est un rabot qui est plus cher, qui a d'avoir une semelle qui ne se déforme pas, et donc pour moi l'intérêt c'est de l'avoir sur un rabot de finition pour vraiment avoir cette finition parfaite là où un rabot bois avec l'usure la table se dérègle et donc un rabot dégrossi avec une table bois c'est beaucoup plus intéressant c'est pour ça que j'ai resté une garde j'ai pas fait mon rabot romain en rabot dégrossi non plus euh, donc rabotage calibrage bah, à l'équerre pour tout vérifier là une photo floue comme d'habitude Voilà, euh, on voit la face du coup bah, cette fois-ci finition rabotée et là, du coup, bah, on voit quelques tracés, du coup, bah, pointe à tracer, c'est très très léger. Hein. Mais du coup, comme je dis, on a un bras de baliste où on a ces tracés-là, du coup, pour le bras, que je ne l'ai pas taillé. Donc, bah, piqûre à la pointe, euh, trusquin pour tracer les, les, les, les parallèles aux, aux côtés. Donc, justement, bah, j'ai travaillé par rapport aux parallèles aux côtés, ce qui est instinctif en menuiserie, c'est du bois raboté, ce que moi, j'ai pas eu de faire en charpente, et ce qui, du coup, là, est faisable, étant donné que bah, la pièce est rabotée et calibrée et que bah, tout est fait par rapport à une vision moderne, vu que les plans ont été faits, qu'il y a différents intervenants, et dont l'école de la Gérodière, qui n'a pas l'habitude de travailler du bois non calibré, et qui du coup sont faits pour travailler une face. Euh, là. Donc là, on voit bien, là. On voit bien sur le trait de trusquin. Et après, bon, là, une photo un peu floue aussi. Mais du coup, euh, bah, voilà, je suis venu, du coup, là c'est la première partie de la glissière, la première rainure la plus large, le, dans laquelle le boulet va coulisser. Donc Je suis venu faire une première rainure à la hache, donc là, on voit là, hop, dégrossir à l'ache la ma, ma rainure. Hop, hop, pareil, voilà, hop, le bout euh, m'approcher à l'herminette, puis après j'ai mis un petit coup de ciseau pour couper, pour pas que ça file, pour être tranquille. Euh, pareil, c'était vraiment une histoire. Là, c'est à l'herminette, donc avec l'herminette de la droite. Voilà, puis je suis venu après nettoyer à l'herminette, justement, euh, le fond, euh, pour arriver à un plat, et nettoyer un peu au ciseau aussi. Et donc là, plus que la taille, c'était vraiment la, la finition de profondeur de la rainure. Et pas du tout de Le dégrossi je l'ai fait plus au, au sol, même principe, mais avec des cocos beaucoup plus gros, là c'est vraiment du, du nivelage pour avoir un, un, dessous, un fond de rainure vraiment propre. Voilà. Donc là on va bah, piocher le, le fond de la rainure et on va tirer du, du coco. Rainure, donc c'est la première rainure de fête. Ah, et après je suis nu, bah là j'ai une vidéo pareil, donc pour faire les queues d'arrondes où je taille, bah, du coup, la queue d'arande, bah, du coup, pareil, à la hache, cette Et donc, c'est le même principe que la première, quand j'ai dégrossi ma rainure, je viens euh, d'un côté d'aplomb, un côté en biseau, et j'avance sur la longueur pour faire ma, ma rainure de la queue d'arande. Voilà, et donc là, voilà, et donc on a dégrossi de la rainure de la queue d'arande. Et donc, c'est là que disais justement la profondeur, alors ça se fait très bien, mais en vrai, quand on travaille en allemand, en fait, on se rend compte que c'est pas pertinent d'aller aussi profond sur, le, sur la rainure. Pas spécialement utile, mais plus de risques, plus fragile et sans intérêt technique. Donc voilà, la, la rainure en photo. Voilà. Et donc l'autre rainure, comme j'ai dit dans une vidéo, j'ai changé de hache. Euh, bon, j'ai vu que la dos de bras fonctionnait, mais étant donné son système d'emmanchement, le manche est un peu trop fin pour moi. Parce que bah, quand je l'ai forgé j'aurais dû percer avec un peu plus gros, on pas la matière pour et que je voulais l'emmancher par le dessus. Et donc euh, ça me commençait à me faire mal aux poignets, dû au manche, donc j'ai préféré changer des haches plutôt que de me cligner de des poignets. Voilà, pour refaire la même chose. Euh, donc le principe. Voilà. Et donc là, après on a du coup bah, la première rainure, la queue d'aronde ici, par là en dessous, et du coup après le, le décrocher pour avoir toute la partie métallique. Donc avec voilà, ce décrochet qu'on a fait sauter avec le changement de plan du coup. Et, euh, voilà. donc là pareil taillé de H et ciseaux, voilà. Donc là l'autre traîneur n'avait pas été encore faite et je ne sais pas si j'ai une photo de traîneur parce que je n'avais pas la cote à ce moment-là. Euh, je n'ai pas, mais l'autre traîneur c'était la très directe ciseaux à bois vu que je ne pouvais pas passer avec mon armillette ou la hache, pas l'intérêt et qu'elle que de 1 cm de profondeur. Donc là c'est comme une mortaise sur euh, au ciseau, vite fait, ça pourrait être bien, pas bien donc là, pour la taille de, de la culasse. Ouais don't leave me and drive